Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinar sur l'automatisation comptable. Je vais me permettre de vous faire patienter 30 secondes le temps que tout le monde se connecte. Euh, on attend les, les petits retards à euh, Bonjour à tous, parfait pour les messages sur le chat. Si vous pouvez nous mettre juste si le, le son et l'image fonctionnent bien, si vous avez bien ma présentation en fond et ma tête également. Ça a l'air de fonctionner, génial. Euh, pour rappel, on, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat, euh, sur lequel vous êtes en train d'écrire en ce moment pour dire bonjour, bonjour à tous, et l'onglet questions, juste à côté. C'est important de, de passer par l'onglet questions pour que nous, on puisse les récupérer en fait, facilement, tout simplement, au cours du webinar ou à la fin du webinar pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. Si c'est dans le chat, ça risque de se noyer dans la... Dans le, le, le fil d'informations que vous allez nous donner. Euh, deuxième chose, euh, n'hésitez pas sur ce fameux chat à nous dire si jamais il y avait un problème technique. Euh, nous, on n'a pas forcément le retour immédiatement. Donc, vous nous dites si le son est pas bon, si l'image ne fonctionne plus. Euh, comme ça, on peut tout de suite rectifier tout ça. Et euh, ça m'a pris une minute à vous expliquer tout ça, donc je vous propose qu'on démarre. Donc encore une fois, merci à tous d'être présents pour ce webinaire euh, « Pourquoi passer à l'automatisation comptable euh, ?» avec celle-ci et Incom. Donc moi je me présente, je suis Anthony, euh, je travaille pour celle-ci et je suis accompagné de Stéphane. Bonjour à tous, Donc, moi je suis Stéphane et euh, je travaille pour Incom, je suis chief évangéliste là-bas. Alors c'est un nom un peu barbare, je vous donnerai une anecdote euh, tout à l'heure lorsque j'aurai la parole à ce sujet, mais pour faire bref, je suis un peu un ambassadeur euh, pour le, pour le logiciel. Alors, je vous propose qu'on démarre immédiatement. Donc déjà, je vais euh, faire un petit rappel sur celle-ci, qui on est. Donc, euh, pour la plupart, vous nous connaissez déjà, mais celle-ci on existe maintenant depuis 11 ans, euh, environ 4500 clients pour 19 000 utilisateurs. Euh, on peut avoir un compte client avec une multitude d'utilisateurs, on peut être deux, mais on peut aussi être 200 sur ce compte. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ces deux chiffres. Euh, on a été fondé par euh, Frédéric Coulet et Alain mévelec à La Rochelle. Et on est encore aujourd'hui à La Rochelle, sur le port des minimes. Euh, tous les services ensemble, c'est-à-dire que le support est également à La Rochelle, le marketing dont je fais partie, service commercial et tous les développeurs. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Celle-ci, on commercialise euh, trois outils. On vous propose du CRM, de la facturation et de la comptabilité. Dans ces trois outils, il y a une multitude de fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai un petit peu pendant ce webinaire. Euh, mais c'est vraiment, l'idée, c'est de vous donner le meilleur outil possible de CRM, de facturation et de comptabilité. Quand on dit comptabilité, euh, nous, on aime bien appeler ça comptabilité niveau 1 euh, parce que parce qu'on n'est on pas là pour euh, donner un outil pour les experts comptables, mais bien pour vous faciliter la comptabilité. Stéphane, voilà. chez la oui, alors, je vois juste dans le chat, il y a des personnes qui ont un problème de son. Je voulais savoir si c'est général, si ça vient de nous ou si ça vient de vous. Est-ce que c'est général le problème Oui, bon, alors, pour la plupart, ça a l'air d'aller. Donc, désolé pour ceux qui nous entendent mal pour le moment. Euh, J'espère que vous allez arriver à, à régler ça. Donc, Incom, c'est une entreprise qui a 4 ans. C'est une société française, un éditeur de logiciels donc, de comptabilité automatisée qu'on commercialise à la fois à destination des experts comptables et à la fois à destination des TPE, PME qui ont comme projet, comme projet d'internaliser la compta. Aujourd'hui, Incom, c'est 35 personnes, dont 25 ingénieurs, un brevet d'intelligence artificielle et 4 ans de R&D qui sont soutenus par des investisseurs exclusivement français. Vous voyez, vous voyez la liste là. Alors, il y a BPI France, Team Aventures, qui est le fonds de Xavier Niel, 12 millions de d'investissement. Et nous, on travaille aujourd'hui avec plus de 2500 entreprises. Je vais commencer ce webinaire, merci Stéphane déjà pour la présentation, je vais commencer ce webinaire en vous donnant un peu de contexte, comme je le fais à chaque fois. Euh, L'idée de ce webinaire, c'est simplement parce que chez celle-ci, on travaille tous les jours avec nos équipes de R&D pour vous donner un outil, vous offrir un outil le plus complet possible qui va automatiser un maximum de tâches, donc vous permettre de gagner du temps et de la productivité. Euh, c'est ce qu'on fait sur la comptabilité également niveau 1. Et en fait, à un moment, c'est posé la question, si c'était possible aussi de le faire euh, sur la, la, la comptabilité, dans le dur. Est-ce que quand on va au bout de la comptabilité, on peut avoir ce même schéma d'automatisation, de simplicité euh, Et c'est pour ça qu'on a discuté avec Stéphane, et on s'est rendu compte qu'avec Stéphane, on pouvait même aller plus loin. Euh, plus, que vous donnez, euh, plus que vous donnez de la simplicité et de l'automatisme, euh, on s'est rendu compte que la comptabilité n'était plus une fin en soi. Euh, on a l'impression que c'est un peu le, la fin du schéma. On a passé par la comptabilité, c'est bon, euh, c'est réglé. Mais là, aujourd'hui, euh, Stéphane, avec son outil Income, va bah vous proposer de euh, continuer à qualifier vos clients jusqu'à la comptabilité, de récupérer euh, de la donnée, de pouvoir réutiliser cette donnée en comptabilité. Ça, c'est très nouveau euh, et, et nous, on aime ça chez celle-ci euh, parce qu'on vous donne un schéma totalement unifié. Voilà, ça, c'est pour vous donner un peu de contexte. C'est pour ça qu'on a euh, voulu faire ce webinar. Et pour... Euh... Euh, L'ambition qu'on a, on va dire, chez Incom et avec des partenaires comme celle-ci, souvent, dans les, dans les entreprises, on entend que la comptabilité, c'est un mal nécessaire. Nous, on a bon espoir, en fait, avec le, le type de solution qu'on vous propose et le, le type de package et de connexion qu'on vous propose, que ça ne soit plus un mal nécessaire demain, mais que ça devienne un bien. On pense vraiment que c'est possible et c'est pour ça qu'on qu veut vous en parler ensemble ce matin. Je vais commencer avec euh, le RP qui est à la base de votre comptabilité. Euh, ça, je le répète assez souvent. Il euh, n'y a pas de comptabilité si avant vous n'avez pas un outil de RP euh, pour générer de la facture, tout simplement. Euh, L'idée de celle-ci, c'est de pouvoir vous permettre de générer du business, de facturer en toute simplicité et voir euh, de façon totalement euh, automatique. Donc on va vous proposer par exemple d'envoyer vos devis rapidement pour signer plus d'affaires. Ça ça veut simplement dire que il vous faut, quand vous allez choisir votre système de RP, euh, avoir la possibilité d'envoyer vos devis, vos factures directement depuis votre RP. Donc un système de mail qui s'intègre avec votre Gmail, avec votre Outlook, peu importe, mais qui vous permette vraiment de gérer et de ne pas passer sur un autre outil pour envoyer le document que vous avez créé sur un outil tierce. C'est une vraie perte de temps, euh, il n'y aura pas de, de, de continuité, et donc ce serait vraiment dommage. Première fonctionnalité très importante. Euh, en plus, comme ça, vous pourrez avoir du tracking et savoir quand le document il a été lu, quand il a été ouvert. Donc c'est très, très important. Facturer vite et bien. Euh, ça, c'est la possibilité, en fait, euh, de, de, de créer des modèles. Donc, encore une fois, c'est très important. Euh, vous avez une équipe de commerciaux. Ils doivent euh, deviser, facturer rapidement, simplement, en limitant les erreurs. Bah, c'est très simple. Vous allez leur créer des modèles, une multitude de modèles si vous avez besoin, ou alors un modèle que vous allez répéter à chaque fois. Et moi, je vais chercher ce modèle. Je modifie une ou deux lignes si j'ai besoin et je l'envoie à mon client. Donc, en fait, je le fais euh, extrêmement simplement en quelques secondes, j'ai la possibilité d'envoyer un devis ou une facture à mon client. Anthony, si oui tu peux me permettre de te poser une question. Euh, j'ai une Incom, on a commencé à utiliser celle-ci pour faire notre facturation. Euh, je me pose la question de savoir si les, les modèles de devis et de facture étaient personnalisables aux couleurs de l'entreprise ou pas. On est complètement. En fait, oui. euh, on a la possibilité bien sûr d'apporter un logo, un fond de page. Euh, L'idée, c'est aussi avec un, un, une solution euh, en ligne, en SaaS, c'est de pouvoir avoir une charte graphique que l'on retrouve dans les documents de vente. On sait qu'aujourd'hui, quand on fait par exemple euh, on envoie un devis sur un appel d'offres ou euh, quand on, on a des clients qui, des prospects qui sont en train de choisir euh, leur système de facturation, euh, le devis, il faut qu'il soit personnalisé et joli. Euh, si c'est pas le cas, ben vous vous noyez dans la masse. Donc c'est tout à fait possible euh, de créer et surtout sur un modèle. Ça veut dire qu'il a été créé une fois et après vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Donc c'est vraiment très simple. L'idée, c'est vraiment la simplicité. De toute façon, euh, avec un logiciel comme celle-ci, c'est également le cas avec d'autres ERP. Mais là, je veux vraiment citer les, on va dire les, les fonctionnalités. Les, les... Vous, vous avez besoin de les avoir pour que votre ERP soit bien choisi. Euh, je vais passer sur la signature électronique et le paiement en ligne. Euh, même chose, hein, signature électronique aujourd'hui c'est inévitable. Euh, on arrête d'envoyer un document à notre client pour lui demander de l'imprimer, de le signer, de le scanner, de nous le renvoyer. Euh, ça c'est un mal dont on peut clairement se passer. Euh, donc il faut cette possibilité de signature électronique. Il faut que ce soit inclus dans votre ERP, euh, pas juste quelque chose qu'on va utiliser en plus de l'ERP. Il faut qu'il y ait cette option. Euh, encore une fois, on va centraliser tout dans l'ERP pour éviter d'utiliser plein de solutions. Paiement en ligne, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, c'est la norme. Tout le monde utilise le paiement en ligne. Surtout, un conseil, proposez plusieurs euh, moyens de paiement pour pouvoir laisser le choix à votre client euh, et, et lui dire qu'il peut payer de la façon dont il veut. Encore une fois, il faut que ce soit intégré à vos documents de vente. Moi, j'envoie ma facture à mon client, il peut régler directement sur la facture. Je passe à la facturation récurrente. Euh, quand vous avez un modèle économique euh, qui, qui est basé sur la récurrence euh, vous vendez une prestation tous les mois euh, vous vendez un abonnement mais vous avez besoin en fait de créer cette récurrence de facturation alors est-ce qu'on va demander à quelqu'un euh, de passer tous les mois tous les deux mois, tous les trois mois, tous les six mois peu importe, euh, selon la récurrence que vous avez pour créer des factures et les envoyer non, c'est clairement une perte de temps nous ce qu'on vous propose euh, c'est la facturation récurrente, c'est la possibilité de créer un modèle ce modèle on va le choisir on va euh, lui impacter des lignes. Par exemple, je veux vendre à Stéphane un abonnement sur deux ans, sur 24 mois, euh, avec deux services à l'intérieur. Je vais pouvoir choisir le nombre de, ré de, de, de récurrences que je veux, donc 24 sur 24 mois. Je vais pouvoir choisir à quel moment je veux que ce soit envoyé à Stéphane. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur le premier lundi de chaque mois, par exemple Et de façon totalement autonome et automatique, ma facture va pouvoir partir euh, chez lui. Donc imaginez le temps gagné et, euh, et euh, la sécurité que vous allez avoir, euh, la sécurité d'esprit, quand on met ce type d'action en place. Et je vais finir... Oui, excuse-moi Stéphane, vas-y. Oui, euh, je vois qu'il y a une question sur, euh, qui, qui nous est posée, qui, re, qui rejoint celle que, que je t'ai posée tout à l'heure, c'est s'il existe des templates de devis facture. J'imagine oui. qu'il en existe par défaut et qu'après on peut personnaliser, c'est ça En fait, vous avez, vous avez un, un devis qui est tout de même cadré chez celle-ci, ça veut dire qu'on vous en donne les grandes lignes, on vous dit qu à quoi va ressembler votre devis. D'ailleurs, vous allez le personnaliser surtout avec euh, l'apparence ça veut dire, est-ce que vous voulez faire apparaître euh, quel, quel type d'informations vous voulez faire apparaître Sous forme de colonne, par exemple, dans votre devis. Est-ce que vous voulez faire apparaître les remises Est-ce que vous voulez faire apparaître le montant hors-taxe euh, Est-ce que vous voulez mettre un fond de page, un pied de page, un logo euh, C'est dans ça que vous allez pouvoir personnaliser vos, vos, vos documents. Bien sûr, si ce que vous voulez, c'est faire du basique euh, et envoyer un devis, ben, dans celle-ci, il est, on va dire, paramétré par défaut. Euh, c'est un peu ce que je pourrais dire. Ça, c'est une question de Alors... J'en profite pour, pour préciser quelque chose, c'est que à présent, il n'est plus légal de faire des facturations sur Excel. Je crois que c'est depuis début 2019, il me semble, euh, depuis le 1er janvier 2019, et que c'est quelque chose de très normé. Et euh, en tant que chef d'entreprise, si vous avez des contrôles et que vos factures ne respectent pas euh, toutes les mentions légales qui doivent figurer dessus, vous, vous exposez à des risques. Alors, je me rappelle plus le le coût des risques. Je l'avais appris, euh, mais je sais qu'il y a des risques que, que et c'est vous qui le portez en tant que chef d'entreprise pour, pour les normes manquantes. Ouais, tout à fait. On a également... Euh... Euh, un, un devoir de suivi de cette facturation. On doit pouvoir dire euh, à quel moment on a facturé, quel était le numéro de facture, euh, est-ce qu'on a envoyé un devis avant, quel était le numéro de devis. Voilà, il y a une continuité de ce document euh, qu'il est important de pouvoir prouver si un jour on a besoin de le faire. J'ai également une question de Laurent qui demande euh, par rapport à la facturation automatique. Euh, il, il nous dit que c'est plus difficile si on attend les paiements par virement bancaire. Euh, moi, j'ai une solution toute trouvée pour vous, euh, c'est GoCardless. En fait, on est euh, totalement intégré avec eux euh, pour celle-ci en tout cas, quand je, je parle pour ma pour ma paroisse, euh, où vous avez la possibilité en fait de gérer les, les, les virements bancaires directement avec eux. J'envoie un document, que ce soit un document récurrent ou même en une seule fois, et, et mon compte euh, va prendre le relais avec Gocardès pour euh, gérer les virements. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser la récurrence de facturation automatique avec les prélèvements, avec les virements. Ouais. Alors, je vois qu'il y a des questions. Pour les questions, euh, est-ce que vous pouvez les poser dans la colonne question s'il vous plaît pas dans l'onglet de chat ça nous permet de mieux euh, de mieux voir dans le fil d'information euh, les questions les identifier de pouvoir y répondre euh, soit au fil, soit au fil de l'eau soit euh, on prendra un moment à la fin pour y répondre également je vais basculer sur le, le, le flux de facturation simplifié. Euh, ça, c'est simplement la possibilité de, de transformation d'un document en un autre document. Euh, je crée un devis pour mon client. Je ne vais pas recréer une facture avec le risque d'erreur que ça peut impliquer. Je vais tout simplement le convertir. Et ça, ça se fait en deux clics. Dans, dans une solution comme celle-ci. Donc, encore une fois, euh, c'est une fonctionnalité très importante parce qu'elle va vous faire gagner du temps, éviter les erreurs. Euh, nous, je sais que les commerciaux sont totalement euh, fous de cette euh, fonctionnalité euh, parce qu'à partir du moment où le devis a été accepté, ils n'ont pas envie de passer du temps euh, encore derrière. Ils veulent, encore une fois, aller chercher du nouveau business. Donc, on transforme le devis en facture en un clic, en deux clics précisément. Je vais... Hop, j'ai été un peu trop vite... Je te, je te laisse reprendre la main Stéphane Ah c'est à moi déjà, d'accord. Ouais, <rire> Alors, euh, moi je voulais donner un peu de contexte par rapport à la mission d'Incom. Donc on a un outil de, vraiment de production comptable, et notre mission en fait c'est de donner du sens aux données de vos entreprises. Euh, et c'est pour ça que je vais revenir sur le... Tout à l'heure je vous disais que j'allais vais... vous donner une, une anecdote, en fait un peu d'histoire, et revenir sur, le, sur mon intitulé de poste, sur lequel j'ai souvent des questions, qui est chief évangéliste, euh, bah, ce qui est intéressant avec cet intitulé de poste, c'est que ça interpelle souvent. Et on me dit, mais évangéliste, euh, pourquoi C'est quoi le rapport Eh ben tout simplement, que le rapport, le, le terme d'évangéliste, ça vient de, du grec, « évangélion ». Alors, vous connaissez tous, bien entendu, les quatre évangélistes dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais le terme, en fait, est beaucoup plus ancien. Et par exemple, le soldat qui a euh, parcouru les 42 kilomètres entre Marathon et Athènes pour annoncer la victoire des Athéniens sur les Perses, c'était en 490 avant notre ère, c'était un évangéliste, parce qu'il apportait une excellente nouvelle aux Athéniens. De la même façon, demain, le laboratoire, le chercheur qui va trouver le, le, le vaccin contre la Covid-19, ce sera un évangéliste, parce qu'il apportera une excellente nouvelle euh, face à la pandémie. Alors, moi, de façon plus modeste, j'apporte... Euh, une, une très bonne nouvelle aussi au chef d'entreprise que vous êtes. Et cette bonne nouvelle, c'est que la comptabilité, ça n'a plus besoin d'être un caillou dans votre dans votre chaussure, j'ai envie de dire, euh, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au degré d'automatisation auquel on peut aboutir aujourd'hui. Et il y a un, un énorme nombre de tâches chronophages qui peuvent réellement être automatisées pour que vous puissiez gagner en, en, en efficacité. Euh, en discutant euh, régulièrement avec les, les experts comptables, je sais que vous êtes encore nombreux à porter toute ou partie de vos documents dans la fameuse boîte à chaussures. Alors, chez Incom, euh, on a créé une boîte à chaussures intelligente où on va collecter l'information de façon euh, simple, fluide, automatisée, que ce soit pour, vous, pour ceux qui utilisent celle-ci, euh, toute la donnée que vous avez dans celle-ci, les, les, les factures et la donnée comptable issue des factures, dans Incom, vous allez la récupérer automatiquement. Toutes les nuits, on va récupérer la donnée et ça va s'implanter directement dans Incom. De la même façon, aujourd'hui, quand vous avez une facture, plutôt que de, de, de, de, de mal, on va dire, ranger et collecter vos factures euh, euh, de notes de restaurant, par exemple, et bien vous prenez l'application mobile Incom. Vous prenez euh, votre facture de restaurant ou votre facturette de parkmètre mètre euh, quand euh, vous l'avez entre les mains, vous la prenez en photo et ensuite, basta, c'est terminé. La pièce, elle va rentrer dans un processus de traitement comptable, elle va être reconnue par l'intelligence artificielle, elle va générer les écritures automatiquement, on va générer le rapprochement bancaire automatique avec la pièce, on va générer, euh, les, les, on va faire les lettrages automatiques et tout ça. En temps réel, ça va alimenter euh, le compte de résultats, ça va alimenter le bilan que vous allez pouvoir visualiser en temps réel, ça va alimenter, euh, pour ceux qui sont un peu plus comptables, euh, tout ce qui est la balance, les différents journaux. Et, euh, et ça vous donne une visibilité sur votre activité en temps réel, et ça de façon beaucoup plus efficace. Alors je voulais souligner qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez du coup aussi une responsabilité là-dedans parce que la technologie permet de générer la comptabilité en temps réel, mais en même temps, on ne fait pas des miracles. Si on n'a pas d'input, si à l'entrée, on n'a pas de données, on ne va pas l'inventer, la, la comptabilité. Donc, c'est important que vous, au fil de l'eau, vous mettiez vos pièces comptables. Alors, avec les factures de vente sous celle ci c'est simple, ça se fait de façon automatique, mais euh, vos, vos notes de frais euh, de restaurant, si vous ne les mettez pas, euh, c'est on peut pas les inventer, on ne peut pas inventer la donnée, et votre bilan, vos différents indicateurs de performance, ils vont pas être à jour en temps réel, si on n'a pas la donnée. Donc, je voulais vraiment c'est là-dessus que la technologie est là, mais ça n'empêche pas que ça demande une certaine discipline, euh, un changement d'habitude pour que on va dire, le logiciel, l'intelligence artificielle, puisse bien faire son travail. Ce qui est intéressant avec le, les logiciels de type Income, c'est que ça va faire plus que la comptabilité dans la mesure où le logiciel il va récupérer l'intégralité des informations qu'il y a sur votre facture. Euh, souvent, je compare ça avec euh, si vous avez euh, des, des, des, euh, euh, des, des solutions de type Alexia chez vous euh, qui écoutent tout ce qui se passe dans votre maison, tout ce que vous dites. Moi, je trouve ça assez intrusif, mais après, je suis libre à soi de. De, de, de vouloir avoir Alexia dans sa, maison, dans sa demeure ou pas. Euh, Incom, nous on va lire toutes les informations, on n'écoute pas, mais on lit toutes les informations qu'il y a sur vos factures, par exemple. Et pas simplement la TVA, le hors-taxe, etc. On va lire toutes les informations, les transformer en métadonnées. Euh, et puis, du coup, après, ça va faire... Vous allez avoir un moteur de classement et un moteur de recherche qui va, qui va indexer toutes les informations. Par exemple, demain, vous cassez votre iPhone, vous tapez iPhone dans le moteur de recherche, plein texte, et il va vous, il va vous sortir toutes les factures qui sont en lien avec l'iPhone. Donc, vous n'avez plus besoin non plus de classer vos factures dans des, dans des classeurs. Et le moment où vous en avez besoin, vous ne savez plus où c'est classé. Des fois, c'est perdu, des fois, c'est mal classé. Là, à partir du moment où vous rentrez les données dans Incom, où c'est scanné dans, dans Incom, c'est passé par l'intelligence artificielle, on récupère toute l'information. Je vais me permettre Stéphane de, de faire un parallèle pour simplifier aujourd'hui ce que tu dis. Euh, en fait, c'est un peu ce qu'on disait sur les CRM il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on vous proposait un outil euh, qui vous permettait de de, de de qualifier votre base prospect et client, mais on vous disait attention, euh, pour la qualifier, il faut remplir les cases. Ça ne va pas se qualifier automatiquement. Donc il y a une partie qui est automatique, parce qu'on sait d'où il vient, on, on connaît un peu son comportement, mais il y a aussi une notion de, je l'ai eu au téléphone, il m'a donné telle information, je le remplis, je cause une case qui pourrait qui pourrait être par exemple chez celle-ci, les champs personnalisés, et euh, de ces champs que je vais remplir, progressivement, euh, je connais Stéphane, je connais son nom, je je connais son adresse mail, je connais ses habitudes de consommation, euh, je sais avec qui il a l'habitude de parler chez celle-ci. Si tout ça, je l'écris dans sa fiche client, ben, je peux très facilement segmenter ensuite pour mieux communiquer. Je vais pouvoir mettre Stéphane dans une case, pardon Stéphane, mais je te mets dans une case, et puis je, je peux communiquer euh, vers toi euh, en même temps que vers 200 autres personnes parce que vous rentrez à peu près dans la même case. Mais ben, en fait, on vous dit qu'aujourd'hui, avec la comptabilité, vous allez pouvoir le faire. Si vous remplissez les bonnes cases, derrière, vous allez pouvoir segmenter votre base de comptabilité et avoir des informations qui sont juste hyper importantes et qu'avant, on ne vous donnait pas. On ne vous donnait pas la possibilité de retrouver facilement ces informations. Et là, Stéphane, ce qu'il vous propose, c'est d'avoir une continuité avec votre CRM, votre ERP, et d'utiliser votre outil de comptabilité ben dans une même continuité, avec un peu les mêmes qualifications. Vous allez choisir ce que vous voulez qualifier, vous allez bien remplir les cases, encore une fois, c'est important, et derrière, vous allez pouvoir retrouver la donnée. Complètement. Et euh, ça, c'est l'exemple que je vous disais sur l'iPhone, ça c'est aujourd'hui, mais euh, dans pas si longtemps, dans, dans finalement assez peu de temps, sous un an ou deux, le type de service que qu'on sera capable de vous rendre, c'est d'analyser euh, vos, vos coûts, de faire du benchmarking, du comparatif et d'être capable de vous dire, de, de vous envoyer l'information et de vous dire... « Écoutez, vous, monsieur, sur les fournitures de bureaux, par rapport à votre activité, à la, à la zone géographique là où vous êtes, on, on sait que vous pouvez faire des économies et faire des suggestions. » Ça, c'est ce qui est possible de faire avec l'analyse de la donnée et l'exploitation de la donnée. Et ce n'est pas encore, mais c'est pour très bientôt. Bon, je vous dis, c'est dans un délai de 1 à 2 ans on sera capable de, de faire ce genre de choses avec la comptabilité. Encore une fois, c'est votre responsabilité de mettre la, de, de mettre la donnée à l'entrée. Ce que vous pouvez faire également, c'est également un outil de contrôle. Euh, par exemple, on parlait des notes de frais tout à l'heure. Vous avez des commerciaux dans votre entreprise qui, euh, qui, des, qui engagent des frais pour l'entreprise. Euh, ce qu'il faut voir, c'est Income, c'est une immense base de données, quelque part, et le front office... Qu'on vous montre les écrans que vous avez, c'est un outil de recherche, un outil de recherche multiple avec des filtres croisés dynamiques que vous pouvez avoir. Et donc vous pouvez contrôler, par exemple, aller faire une recherche toute simple, aller regarder toutes les notes de frais qui sont d'un montant supérieur à 100 euros sur les six derniers mois, sur une personne précise. Voilà, c'est également un outil de, pour faire la compta, mais c'est également un outil qui vous permet de classer vos, vos informations. C'est un outil qui vous permet de faire du contrôle. C'est un outil qui va vous donner également de l'autonomie, de l'indépendance. Parce que la, vous avez besoin de la donnée comptable. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était un mal nécessaire. Vous avez besoin d'indicateurs de performance. Vous avez besoin de pouvoir avoir votre bilan ou votre compte de résultats, euh, d'avoir un bilan euh, en cours d'année pour aller euh, négocier un prêt avec votre banque. Ben, si la donnée comptable, elle est bien rentrée dans une com avec un partenaire comme celle-ci, vous avez la donnée également de, de, des indicateurs de vente, et eh bien, votre bilan, il va, il va être à jour en temps réel. Et vous pouvez le télécharger, avoir une plaquette, aller voir votre banquier et dire, bah, écoutez, euh, voilà, monsieur le banquier, j'aurais besoin, euh, besoin d'un prêt pour tel projet d'investissement, etc. Et ça, c'est possible, c'est déjà disponible. Vous allez, donc c'est également, ça vous, ça vous donne de l'autonomie et de l'indépendance. Même par rapport à votre expert comptable, vous allez toujours avoir besoin de votre expert comptable. Il est important, l'expert comptable. Il va avoir un travail, vous pouvez lui confier, il va pouvoir continuer à faire tout le, tout, tout le déclaratif. La TVA s'est intégré dans Incom. Euh, c'est un outil collaboratif avec, avec l'expert comptable. Donc, il va pouvoir faire votre déclaration de TVA si vous voulez lui confier. Il va pouvoir faire le, ce qu'on appelle le travail de révision, de contrôle, quand vous allez lui donner l'accès à l'outil. Mais c'est votre donnée, vous en êtes propriétaire, c'est vous qui lui ouvrez l'accès, si vous le souhaitez. Et de la même manière, si demain euh, vous n'êtes pas plus satisfait des services de votre comptable parce que pour X ou Y raison, eh bien vous pouvez vous garde c'est vous qui avez le contrôle sur la donnée et vous n'êtes pas dépendant de cette performance à lui. Donc c'est un outil qui va vous donner de l'efficacité, du contrôle, de l'autonomie et de l'indépendance. Tu peux oui. Merci. Euh, alors. Maintenant, vous, peut-être, vous posez la question sur quel type de, sur quel critère choisir votre outil de comptabilité. Euh, alors, web, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Parce qu'il y a des, les outils de comptabilité, on va dire les modules de comptabilité générale qui sont utilisés dans les entreprises, c'est souvent des vieux coucous qui ont 20 ans et plus d'existence. Euh, donc là, pour vous, je crois que ce qui est indispensable, c'est avant tout que ce soit un outil web, c'est-à-dire en mode SaaS que vous puissiez, euh, de, qui, qui, installé, vous puissiez y accéder, de qui ait rien à installer, que vous puissiez y accéder de n'importe où, n'importe quand. Euh, ce qui est important également, et ça permet également du coup de, de se connecter, d'avoir un système, une politique d'API euh, et d'être connecté avec des outils comme votre outil de gestion commerciale, celle-ci par exemple, ou de tout un tas de, d'outils de, de, de, data visualisation qui vous permettent de, de visualiser vos indicateurs de performance. Euh, le A pour achat. Veillez, faites attention au business model que, que, vont avoir les éditeurs. Faites en sorte qu'ils aient comme, que ce business model ait comme pour mission de vous servir et non pas de vous asservir. Regardez les conditions générales. Euh, regardez s'il est capable, s'il est possible et aisé de récupérer la donnée, la donnée elle vous appartient, elle n'appartient pas à l'éditeur. Euh, J'ai mis le H pour Atif, de regarder également le rythme des évolutions qui sont proposées par l'éditeur. Alors c'est vrai pour un logiciel de comptabilité générale, c'est vrai pour votre logiciel de, de gestion commerciale comme celle-ci également, hein, ce que je vais dire. Euh, j ai, j ai les, les, les équipes produits et de développement, et fonctionnent selon des, ce qu'on appelle des sprints. Est-ce que c'est les sprints Est-ce qu'il y a des nouveautés tous les six mois où est-ce qu'il y a des nouveautés tous les 15 jours, tous les tous, tous les mois. C'est important de voir l'évolutivité, ça vous donne une idée parce que votre logiciel faut qu'il soit, faut que vous n'avez pas envie d'en changer dans six mois. Donc il faut qu'il évolue rapidement. Il faut qu'il puisse avoir une politique également d'API. C'est pour ça que je mets ouvert, euh, comme la celle-ci. Celle-ci vous avez une énorme marketplace. Vous pouvez vous connecter avec Incom. Euh, Anthony parlait de GoCardless tout à l'heure. Et donc c'est c'est important. Vous allez vous constituer des, avec des briques comme ça. Aucun logiciel ne fait tout aujourd'hui. Celui qui prétend tout faire, il fait peut-être tout, mais il fait tout mal. Ce qui est important, c'est que vous puissiez personnaliser votre écosystème par rapport à votre activité, par rapport au process que vous voulez mettre en place et que le, votre éditeur de logiciel, il soit, euh, il aille dans ce sens, qu'il cherche pas à vous enfermer dans son écosystème, mais qu'il n'ait pas peur de la... Parfois, on, on, on, entre éditeurs, on peut se, se chevaucher sur certaines euh, fonctionnalités, mais c'est pas grave regardez s'il est vraiment là pour vous servir. Et le U d'utilisateur, euh, bah ça va dans l'état d'esprit de ce que je disais précédemment, mais est-ce qu'il est facile d'utilisation, le logiciel Est-ce que vous avez besoin de six mois pour pouvoir le prendre en main Est-ce que l'interface utilisateur, elle est agréable Est-ce que vous, vous pouvez le prendre, euh, le prendre en main facilement euh, de, de, de plus en plus, ce qui était, ce qui était vrai dans le B2C. Euh, pendant des années, avec les smartphones et les applications mobiles qu'on a, on s'est habitué à avoir des logiciels extrêmement simples d'utilisation et intuitifs. D'un point de vue personnel, quand on télécharge une app et qu'elle n'est pas simple, on zappe tout de suite, on l'utilise plus. Mais ça, c'est quelque chose qui devient vrai dans le B2B, de plus en plus également. Donc, il faut que le logiciel soit simple d'utilisation et qui crée un effet… Euh, si Vous prenez, voyez, les, je fais un petit jeu de mots, les quatre lettres qui sont en noir d'un point de vue vertical, il faut que ça crée un effet « waouh ». Et pour moi, Income et celle-ci, et le combo des deux, ça crée un effet « waouh ». Et si tu peux bien, Anthony, lancer la petite vidéo, je voulais vous montrer en, quelques, en une minute à quoi ça ressemble Income et comment on essaie de créer un effet « waouh » pour vous. Alors, je ne sais pas si le volume va être… On vous enverra le lien vers la vidéo. Ouais, on n'a pas le son, désolé. Il y a une petite musique euh, sympa. Là, vous voyez l'application mobile, la facture qui passe dans l'intelligence artificielle. Et derrière, voilà. Là, c'est l'interface Incom. Vous voyez que la pièce génère l'écriture automatiquement. Vous récupérez la donnée bancaire. Et derrière, on va faire le rapprochement automatique, les lettrages automatiques, générer la comptabilité. Quoi. Alors, la comptabilité, vous n'êtes pas comptable, et ce n'est pas votre boulot nécessairement d'être comptable, euh, mais peut-être que vous avez des comptables en interne. Et euh, par contre, vous avez besoin de la comptabilité pour euh, avoir vos indicateurs de performance à jour en temps réel. Et ça, c'est notre mission à nous avec les partenariats de logiciels comme celle-ci. Donc voilà, là c'est l'exemple. Vous êtes sur le bilan, le compte de résultats, les indicateurs clés de performance avec euh, que vous pouvez visualiser en temps réel. Voilà. On arrive au bout de la vidéo, Anthony. Je te laisse reprendre la main. Tu pas Regardez le temps, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps. Non, non, non, non c'est parfait, Stéphane. Je vais, je vais appuyer tes propos, juste euh, en disant que tout ce que vient de vous dire, Stéphane, sur sur cette slide, euh, sur les critères de choix pour un outil de comptabilité, bah, ça ça revient parfaitement à ce qu'on disait à la base. Euh, aujourd'hui, on choisit un outil de comptabilité euh, bah, comme on choisissait notre outil de CRM il y a quelques années. C'est rentré dans les mœurs. Tout le monde, tout le monde sait aujourd'hui que euh, pour qu'un un outil de CRM et de RP soit utilisé par vos équipes, faut qu'il soit simple qu'il soit intuitif. Euh, Il faut absolument que vos équipes euh, aient envie d'aller dessus pour travailler dessus. Il faut absolument que les champs à remplir soient simples à remplir pour qu'ils soient remplis le plus souvent possible et que votre qualification soit la plus intense possible. C'est exactement ce qu'on vous propose à la comptabilité aujourd'hui. Ça veut dire que euh, ça va également euh, rentrer dans le quotidien de chacun. Euh, Dites-vous que cet cette outil de comptabilité, cette possibilité de, de, de qualification via la comptabilité et, et de... Et de de ressources euh, qu'on qui va, qu va pouvoir en tirer, euh, c'est très très intéressant pour vous. Et encore une fois, euh, ces cinq points que tu as tu as levé, c'est exactement comme ça aussi qu'on choisit euh, un, un outil de CRM, un outil de RP. Donc euh, il faut il faut vous y pencher maintenant, voir comment ça peut vous rendre service, comment ça peut vous faire gagner du temps euh, grâce à l'automatisation, euh, comment aujourd'hui ça va vous rendre service en fait, tout simplement. Et oui, il y a des fonctionnalités euh, qui vont forcément arriver en double. Euh, C'est euh, le, le, on va dire, le euh, la partie la, la, la moins sympa pour vous parce que ça veut dire que vous allez avoir une ou deux fonctionnalités qui vont se chevaucher, mais déjà vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les fonctionnalités, par exemple chez celle-ci et en plus on ne travaille pas sur le sur le même périmètre, euh, aujourd'hui celle-ci ne va pas faire ce qu'Incom fait euh, en, en termes de comptabilité, donc euh, euh, essayez de toute façon les, les fonctionnalités chez nous comme chez Incom et vous verrez que ça se marie euh, très, très simplement Alors, pardon je pensais que tu avais terminé, vas-y je t'en prie euh, alors tu peux peut-être passer sur le slide suivant j'étais en train de regarder les questions a beaucoup. Oui. <rire> oui je voulais également juste insister sur une partie euh, euh, qui rejoint cette slide, c'est la partie d'intégration, euh, tu l'as dit aussi il ne faut pas une solution fermée euh, nous en l'occurrence chez celle-ci on a notre marketplace qui reprend tous nos partenaires avec lesquels vous pouvez vous connecter, l'idée c'est vraiment de vous dire ok, euh, là je vais parler de celle-ci mais ok nous chez celle-ci on vous propose du CRM de la facturation de la compta euh, mais on parle beaucoup avec nos clients euh, on, on connaît aujourd'hui vos besoins, on sait de quoi vous avez besoin. Donc ce qu'on va vous proposer, eh ben, c'est des connexions. Des connexions simples pour faire un maximum de choses dans votre outil ci Et si jamais vous avez besoin de le faire dans un autre outil, ben, la donnée va être copiée. Pas besoin d'aller faire de la double saisie. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de, de vous donner un écosystème euh, un peu comme, euh, comme une suite Google par exemple, où on va vous dire que vous allez pouvoir, avec la donnée qui va être euh, copier dans ces différents outils, va bah, passer d'un outil à l'autre de façon extrêmement simple euh, et sans double saisie, donc sans perte de temps. C'est vraiment important, euh, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est ce qu'on fait avec Stéphane, avec Income. Income euh, Incom va venir grâce à l'API, euh, chercher vos factures par exemple. Ça va se faire automatiquement, on va pas vous demander d'envoyer vos factures, de copier vos factures dans un autre outil. Euh, ça, c'est des, euh, des liens qu'on renforce progressivement. Donc, euh, dites-nous, utilisez nos solutions, dites-nous, ah, bah, moi je l'ai utilisé. maintenant, ce qui serait génial, c'est qu'il y a tel lien entre vos, vos solutions, comme ça on pourra encore plus facilement l'utiliser. Et nous, on est vraiment ouvert à ça euh, pour vous donner le meilleur écosystème euh, possible. Donc, on va basculer 34 minutes. Ok, parfait. On va basculer sur les questions. Je crois qu'il y avait beaucoup de questions pour toi, Stéphane, sur une conne. Oui, alors, ah, je fini, j ai, j ai, Déjà, euh, d'avance, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes maintenant, mais on les aura par la suite et on répondra à chacun d'entre vous euh, si on ne répond pas maintenant individuellement. Donc, n'ayez euh, pas de frustration par rapport à ça. Qu'est-ce euh, que j'ai Incom prend-il en charge les achats avec devises étrangères Alors, euh, oui, on va convertir en temps réel tout ce qui est devises étrangères. Euh, dans dans, dans Incom, on va le convertir en euros. Mais on ne gère pas encore le, le, le multi-devise. Si la question c'était ça, on ne gère pas le multi-devise, mais toutes les factures qui arrivent dans Incom en devises étrangères, on prend le cours euh, de la devise en temps réel et on le convertit en euros. Alors, est-ce qu'Incom est capable de se connecter à PrestaShop pour les factures clients Internet euh, Non, mais ça, c'est le type de, solu de solution que vous pourriez retrouver dans celle-ci, par exemple, j'imagine, probablement. Anthony, tu parles sous ton contrôle, là. Ouais, mais sans, je t'entends pas très bien, excuse-moi. Est-ce que tu peux ah, me le redire euh, Est-ce que Incom est capable de se connecter à PrestaShop alors, je disais non, mais par contre, je pense que c'est possible avec celle-ci. Oui, oui, oui, tout, tout à fait. fait. On vous propose ce type de lien, bien évidemment, avec un outil de RP. évidemment. C'est d'ailleurs également un critère de choix quand vous allez choisir votre outil. Alors, euh, dans quel onglet peut-on faire la recherche de mots-clés Alors, euh, pour les, les recherches de mots-clés, euh, la recherche plein texte, en fait, sur tous les écrans, il y a les notions de recherche plein texte. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une com, c'est une immense base de données et il y a des écrans qu'on vous montre et vous pouvez faire des, du requêtage sur tous les écrans. Euh, J'ai une question de Bruno également euh, par rapport au journal d'achat et journal de vente. Euh, euh, sur celle-ci, en fait, il, Bruno se pose la question à savoir si euh, c'est toujours nécessaire quand on a une com. Ben, je peux répondre très simplement non. En fait, la seule chose qui est nécessaire quand on a une com, euh, c'est la facturation parce que c'est la donnée que Incom va récupérer pour gérer votre comptabilité. C'est là où je vous disais que euh, si par exemple, demain, vous avez besoin d'une solution de comptabilité beaucoup plus importante que celle-ci, et que vous choisissez Incom, euh, vous allez forcément ajuster euh, votre offre celle-ci pour éviter d'avoir des doublons de fonctionnalités, euh, tout simplement. Mais euh, Bruno, euh, tu peux revenir vers nous euh, via le chat, si tu veux, pour qu'on en discute, euh, directement avec nos équipes techniques, euh, pour voir si aujourd'hui tu as déjà Incom euh, ou si tu as déjà celle-ci, qu'on puisse, qu puisse voir exactement quelles sont les fonctionnalités dont tu as besoin. Aujourd'hui, on, on travaille vraiment main dans la avec Income, ça veut dire que si vous décidez euh, de, de souscrire à celle-ci et que vous savez déjà que vous avez Income ou que vous allez vouloir prendre Income, bah, évidemment on va s'adapter. Le but n'étant pas de vous faire prendre des, euh, des options supplémentaires dont vous n'aurez pas forcément besoin, mais d'avoir l'outil le plus simple et le plus, euh, le plus fonctionnel possible. Ouais. Et là ce que dit Anthony, bah, c'est un peu l'illustration de ce que je disais dans les critères à choisir tout à l'heure. Est-ce que votre éditeur ou les éditeurs de l'écosystème que vous allez choisir sont orientés utilisateurs euh, Notre intérêt, c'est le vôtre. Voilà. À partir du moment où nous, on répond à votre intérêt, c'est qu'on fait bien notre boulot. Euh, alors Je sais plus où je Il y a quelqu'un qui me posait la question. Je suis sur Ibiza aujourd'hui. J'utilise de façon collaborative avec mon expert comptable. Est-ce que je peux basculer, récupérer l'information du... sur Incom Oui, complètement. Euh... Incom est un véritable outil de production comptable, au même titre qu'Ibiza, au même titre que Sage, Quadra, euh, etc. Euh, et donc, euh, tout à fait, vous pouvez exporter, il faut demander, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire vous-même, mais il faut demander à votre expert comptable d'exporter de, de, le, le FEC, le fichier des écritures comptables, ensuite vous l'importez dans Incom, et il n'y a pas de paramétrage dans Incom, c'est extrêmement simple, vous importez votre FEC, c'est le seul paramétrage qu'il y a à faire. Donc Et en plus, nos équipes sont là pour vous accompagner s'il y a la mo... la moindre... le moindre doute. Donc, euh, oui, c'est tout à fait possible. Euh... Au quotidien, oui, c'était ça. C'était Olivier qui me posait cette question-là. Euh... Alors, Anthony, on pose une question ouais. sur les doublons entre la copie de facture à partir de devis. Je pense qu'il y a des détections de doublons, non Ouais, complètement. Non, non, le doublon est pas. Euh, euh, le doublon ne se fera pas quand vous allez transformer un devis en facture. Je vous rassure. Euh, il y a la numérotation qui est suivie, donc tout est bien. Euh, euh, mais celle-ci est aujourd'hui totalement aux normes, bien évidemment, par rapport à la facturation. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Euh, si vous voulez plus d'informations, encore une fois, on a la fac. Vous pouvez venir vers nous euh, via le chat, le service technique, le service support, pourra vous répondre euh, de façon extrêmement simple et vous envoyer les bons liens pour que vous puissiez euh, avoir une vision claire de tout ça. Euh, je vois que ça fait déjà 39 minutes qu'il y a beaucoup de questions. Pour ouais, une ai pour euh, beaucoup de questions on ne pas pouvoir y répondre. Exactement. Tout même. On a dépassé un ouais. peu, Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est que moi, je vais récupérer toutes les questions. Je vais les partager, bien évidemment, avec Stéphane pour qu'on revienne vers vous très rapidement. Euh, je vous ai également mis sur notre dernière slide euh, nos contacts donc le contact Cécile, le contact Incom, nos, nos deux LinkedIn aussi avec euh, Stéphane et moi euh, pour vous puissiez venir vers nous si vous avez des questions sur la digitalisation euh, ou sur nos solutions à nous, euh, qu'on puisse vraiment y répondre de façon très personnelle. Euh, moi j'ai envie d'insister sur, euh, sur ce choix d'outils aujourd'hui. Euh, Dites-vous que quand vous allez faire votre choix d'outils CRM, ERP, eh ben, vous allez pouvoir garder les mêmes critères pour votre outil de comptabilité. Donc la comptabilité, si on doit garder un mot, c'est que c'est plus une fin en soi, mais que c'est vraiment de la donnée que vous allez pouvoir utiliser et en plus on va pouvoir vous automatiser cette comptabilité. Donc ça va plus devenir quelque chose de pénible ou quelque chose de, de, de difficile à gérer, mais ça va vraiment être quelque chose de simple et qui va en plus vous donner une vraie valeur ajoutée. Donc voilà sur quoi euh, moi j'aurais envie de, de finir sur ce webinaire je voulais également vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous suivre. Je vais bien sûr passer tout ça à Stéphane, à nos amis d'Incom, pour qu'ils puissent également vous répondre. Venez vers nous, posez-nous des questions. On aime bien vous répondre, on aime bien vous avoir aussi au téléphone. Donc, ce sera avec un grand plaisir. Et merci beaucoup Stéphane pour, pour ce moment de partage. Merci à toi, merci à vous. Et puis, à très bientôt euh, en, par d'autres moyens que le webinaire. Au revoir. Ex excellente journée à vous. Au revoir.